Tu dis quoi Le guide du voyageur galactique. Oh. Tu veux pas, hanter hein, Grave en vu le bordel qu'il y a dans le salon, c'est vraiment le meilleur endroit regarde lire ça, hein Ah, pourquoi Ah bah vu le bordel que c'est dans le bouquin, euh, ça fait un peu référence. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous l'aurez probablement compris, aujourd'hui on va parler de H2G2, le guide du voyageur galactique. Promis, cette émission ne parlera pas que de science-fiction. Bon, ok, on va parler dh 2 g 2 Mais je vois que ça parle pas à tout le monde. Alors, H2G2, qu'est-ce que c'est The Hitch Guide to the Galaxy est d'abord un feuilleton radiophonique écrit par le très britannique Douglas Adams et diffusé sur la radio de la BBC. Il écrira par la suite une série télé, toujours diffusée sur la BBC, puis, face au succès de ses histoires, en rédigera deux livres largement inspirés de la série. Il écrira ensuite un troisième opus, puis, face à la pression des fans qui cherchent des réponses à plusieurs questions soulevées au fil de la trilogie, finira par rédiger deux suites, histoire de les calmer, formant ainsi la fameuse trilogie en cinq volumes, dont le dernier est tout de même paru huit ans après le quatrième. Mais H2G2, c'est aussi devenu dans l'ordre de jeux vidéo, une bande dessinée, et un film qui, après une vaine tentative, a fini par voir le jour en 2005. Film majoritairement écrit par Douglas Adams, qui n'a malheureusement jamais pu voir le résultat final, puisqu'il est décédé 4 ans plus tôt, alors qu'il se trouvait justement en Californie, afin de travailler dessus. Ok, mais ça parle de quoi Euh... comment dire En gros, c'est l'histoire d'Arthur Dent, qui découvre que sa maison va être détruite pour laisser place à une déviation de voie rapide. Puis qu'il découvre que la Terre va être détruite pour laisser place à une voie express par spatiale Ouais, je sais. Journée de merde. En même temps, c'est sûrement un jeudi. Et il découvre aussi Ouais, il découvre beaucoup. Que son ami fort est en réalité un extraterrestre venu d'une petite planète du côté de Bétallureuse, qui travaille au guide du Voyageur Galactique, et qui va essayer de sauver Arthur de la destruction de la Terre. Voilà en gros pour le pitch. Pour le reste, je vous laisse comme Arthur Dent, découvrir par vous-même. Mais c'est quoi à la fin ce guide Excellente transition, n'est-il pas Justement, qu'est-ce que c'est le guide Le Guide Galactique est un livre tout à fait remarquable sans doute le livre le plus remarquable, le plus populaire jamais publié par les grandes sociétés d'édition de la Petite Ourse. Plus populaire encore que le memento d'économie domestique céleste, plus vendu que les 53 nouvelles recettes pour s'occuper en apesanteur, et plus controversé même que la scandaleuse trilogie des best-sellers philosophiques, les origines de l'erreur de Dieu, quelques exemples de grandes erreurs divines, et au fait, d'où sort ce dénommé Dieu il a même supplanté la grande Encyclopédia Galactica comme dépositaire classique de la sagesse et de la connaissance et ce pour deux raisons importantes. D'abord, il est légèrement moins cher et ensuite, sur sa couverture, on peut lire en larges lettres amicales la mention Pas de panique Bon, on sait donc qu'il s'agit d'une sorte d'encyclopédie, slash guide du retard qu'il est moins cher et mieux vendu que l'Encyclopédia Galactica. Et qu'est-ce que c'est l'Encyclopédia Galactica L'Encyclopédia Galactica, comme son nom l'indique, est une encyclopédie. Ouais, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit en fait d'un recueil contenant tout le savoir accumulé par tous les humains de la galaxie pendant des milliers d'années. Ouais, parce que là, on est dans un futur où les humains se sont répandus dans toute la galaxie, et dont le projet est mené par Harry Seldon, inventeur de la psychohistoire, qui affirme que cinq siècles plus tard, l'Empire Galactique aura été détruit. Non, pas celui-là, mais il y a peut-être un rapport. Il entreprend donc la rédaction de l'Encyclopédia Galactica, afin que l'Empire qui suivra la destruction de celui-ci voit le jour plus tôt que prévu, sans avoir à passer par des millénaires de barbarie en repartant de zéro. Cette histoire, que certains d'entre vous connaissent peut-être, est le cœur du livre, de la trilogie, et finalement du cycle Fondation, écrite par Isaac Asimov et dont le premier tome est paru en 1951. Donc pour ceux qui pensent à l'autre empire galactique, ça fait 26 ans avant la sortie du premier Star Wars. Mais je suis sûre que cette histoire ne vous fait pas uniquement penser à la saga de George Lucas. L'idée d'une civilisation détruite qui doit renaître de ses cendres en réapprenant au fur et à mesure tout ce que ses ancêtres savaient déjà mais que eux ont oublié, ça parle peut-être à certains. Mais pour d'autres peut-être plus nombreux, le fait de regrouper toutes les connaissances d'une galaxie en une seule œuvre ou un seul lieu. Ça, ça vous dit peut-être quelque chose. The library. So big it doesn't need a name. Just a great big V. It's like a city. It's a world. Literally a world. The whole core of the planet is the index computer, biggest hard drive ever. And up here, every book ever written, whole continents of. Jeffrey Archer, Bridget Jones. Monty Python's Big Red Book. Brand new editions, printed. Et voilà qui me permet de faire une nouvelle transition pour revenir à H2G2. Pour ceux qui connaissent et Doctor Who et H2G2, vous vous souvenez que le TARDIS, outre la possibilité de voyager à travers l'espace et le temps, permet aussi de comprendre tous les langages de l'univers grâce à un système qui traduit instantanément toutes les langues directement dans le cerveau des gens. Hold on a minute. en anglais. Ça vous fait penser à rien Le poisson Babel est petit, jaune, ressemble à une sangsue et c'est sans doute la chose la plus bizarre de l'univers. <coughs> Il vit en effet de l'énergie des ondes cérébrales en absorbant toutes les fréquences inconscientes et en excrétant une matrice de fréquences conscientes dans les centres d'élocution du cerveau. Le résultat pratique de tout cela est qu'en vous insérant un poisson babel dans l'oreille, vous comprenez instantanément tout ce qu'on vous dit et ce, dans n'importe quelle langue. Coïncidence Peut-être pas. En fait, entre la série et les livres du guide, Douglas Adams écrit un épisode pour la série Doctor Who, The Pirate Planet. Et le succès du guide est tel qu'il est carrément propulsé producteur chez BBC Radio 4 et script editor sur Doctor Who. Et il est ainsi à l'origine des épisodes City of Death et Shada. Il est noter que dans la première série, le fait que le docteur et ses compagnons comprennent toutes les espèces qu'ils rencontrent n'est pas expliqué. Je spécule bien sûr, mais de là à imaginer que les créateurs de la seconde série aient décidé d'utiliser une partie du raisonnement de Douglas Adams pour expliquer cette fonction, ben y a qu'un pas. H2G2, Douglas Adams, Fondation, Doctor Who, H2G2, Douglas Adams et on a fait le oh Oui, très bien Voilà pour ce deuxième épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et euh, si vous avez des envies ou des idées de détails sur lesquels revenir, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Sinon, à la prochaine et d'ici là, retenez bien une chose. Ne voyagez jamais, jamais sans votre serviette. Mmh, mmh. Il écrira ensuite un troisième opus, puis, face à la pression des fans qui cherchent à chacha, bah je spécule bien sûr, mais de là à imaginer que les créateurs de la seconde série se... Les pirates planètes Pas la net, pas la net, pas net, pas net, pas net.